Je m'appelle euh, Molly Frankie Steven, Molly Sakele, Maori Tonasanto. Mon père m'avait demandé de ne jamais lâcher ce qu'il avait fait. De garder ceci, ça, ça va. Alors j'ai fait ce qu'il avait dit. Et depuis. J'ai suivi la vie de mon père un peu avant. Oui, je suis l'aîné, le fils l'aîné. J'ai grandi avec. Hein. Et puis je suis parti un peu à l'école. Mais mon père, depuis qu'il avait fait euh, euh, il s'était il il soulevé pour euh, me se mettre contre l'enregistrement le, géographique, je veux dire, topographique. Hein. Le géomètre réclamer les terres et puis sans la présence des, des, des indigènes euh, il a vu que ce n'est pas bien et puis il s'est rassemblé le peuple, le chef coutumiers spécialement pour euh, se mettre devant tout ça et puis corriger euh, s'il si peut et il est arrivé à ce point de en 1969 à avoir ses droits de, respecté par les deux gouvernements français et anglais, dominion, qui lui ont fait le sarenda, qui lui ont rendu le, ses droits de torrent système et de tout. Ensuite, euh, mon père avait vu qu'il faut aussi préparer le drapeau, il faudrait euh, préparer le, les pièces, l'argent, et il a fait les démarches. En 1975, il a fait la proclamation de l'indépendance aux Nations Unies, avec 25 000 signatures. Euh, mon père, il s'est reconnu partout qu'il est par les, euh, un leader de, de troubles, enfin, disons, dis, disons qu'il est euh, le chef de la rébellion. Mais c'est tout le contraire. Père été présent dans, le préparation, dans la préparation de la Constitution et la dernière préparation, ça a été, ils se sont resté rassemblés, assis, meeting, toute la nuit, hein, jusqu'au bon, jusqu lendemain, tous les leaders. Hein. Ensuite, ils seront préparés et signés après, dans la journée ou dans une autre journée, mais le dernier meeting, c'est ça, de la constitution, qui a été pris toute le, toute une nuit. Et après, mon père est revenu à son tour, au moment de la signature, les autres sont signés, euh, sont signés je vais demander à mon père, mais il ne voit pas la pour qu'on signe, il a dit non, il a dit laissez-le faire, et puis il n'a rien dit d'autre. En 1980, depuis en 1980, mais le gouvernement anglais n'avait pas rendu, respecté ce qu'il avait agréé. Et voilà, l'indépendance est là. La majorité, élection euh, d'un gouvernement qui est en majoritaire de deux tiers, qui recouvre plus de deux tiers du Parlement. Et le gouvernement anglais qui va maintenant qui va partir, mais le titre français sur les terres n'a pas été rendu. Mon père rassemblait les chefs. Il faut qu'on attache les feuilles de coutume, à les feuilles de rameau avec les feuilles de Nagaria. attachées sur le mât euh, du, du drapeau du délégué anglais le 28 mai la nuit et rester debout. Tout le monde restera debout ici jusqu'au 29 le matin. La commission anglais. Devrait descendre à son tour parce que le drapeau est coincé, il faut qu'il descende. Et il faut que Dumistrine, mon frère, Moli, Santo, il s'appelle Dumistrine Moli Santo. Président Moli, parle avec le commissaire pour que ce droit, il doit le soutenir. Mais le 28 mai, la nuit, tout le peuple sont descendu, le plan est bien fait, tout le monde s'en est rentré, descendu en barville de dans les camions. Assis dans les camions pour que personne ne voit les camions transportent Ils vont en bas de train de football à Chapuis. Tout le monde se rassemble ici. Et il y a les, beaucoup de personnes. C'est un plan de chef de premier qui a été fait par les 15 000 tous les ensemble Ça fait euh, vers 3 000 personnes qui sont en bas. Oui, un football film. Et de là, euh, il y a un avion qui est venu la nuit de Port Villa à Santo et il y a Ici, à son tour, nous avons les gens comme moi, les métisses, hein, les Et ils sont groupés dans un parti une partie qu'on appelle le parti Man party Et Man party c'est le travail avec Managriamel. C'était un parti modéré. Mais dans le, la, la tête du parti, on ne sait pas comment ils ont fait pour s'arranger à détourner le plan. D'attacher de, de, de les feuilles dans sur le, le mât de le British Gavman. De, de, yeah, Ils ont emmené les, les feuilles de Namele et le placé dans le bureau de Remarana, en office en bas. C'est un bureau en bas, où le Nagriamel ici, et puis le, le, le même parti, et puis les autres parties ont se rassembler À côté du, du gros pont, et le port, le bridge. Euh, les feuilles de la mélisse a été déplacées là sans le, sans le savoir de Jimistry. Mais Jimistine les avait bien dit en face. Moi je suis témoin. Il y a Johnson qui est témoin. Il y a Suzanne et puis nous sommes beaucoup témoins. Les ne ne touchez à aucune propriété. Ne touchez à rien. Mais attachez le drapeau et attendez. Le matin quand nous sommes descendus, moi je suis chauffeur, je, je conduis mon père. Je l'emmène en bas, juste là-bas, au Goudron, avant d'arriver au Goudron, il y a un pied d'arbre, dans, dans la Matal, à, à gauche, à droite, pour vous Je aujourd'hui descendez, vous verrez. Et puis de là, il y a une voiture qui monte, un Land Rover, et le Land Rover, c'est pour le Godis Gapman. Des, des gens bas de Lugonville, ils amènent ici, et puis il y a des policiers dedans. Mon père me demande, mais qu'est-ce que vous faites avec ces policiers Qu'est-ce qu'ils font là Eh ce, ce, bien, ils ont dit, ça y est, tout est fini, nous avons tout arrangé. À, à Mon père me, donne, me, donne, me demande, va avec les policiers, va les mettre bien à la maison, va les bien les placer. Moi, je dis, lui, il prend le choses la, la, la voiture, il descend, quand il voit, il va, il va, devant le, Tout est cassé, il voit que tout est cassé, tout est détruit. Des citoyens français, les actes, ils sont partis en Nouvelle-Calédonie. Et puis, lui, pour juger le juge, n'a plus de personne, il a dit, voilà, tu suis il l'accusait de ses paroles, de tout ça, mais les gestes, l'action, le, comment, pour faire l'empoiré, pour bien chercher. Et non, ils n'ont pas cherché, puis... De là, mon père avait dit hein, au juge, quand il avait donné 14 jugements, 14 ans Tu et, as quelque chose à dire ?» Il a dit, euh, mon père, il dit, « je j'ai pas du sang dans ma main. J'ai pas du sang dans ma main. » Le père Lini, le premier ministre, le premier ministre, lui, il a du sang dans la ma main. Mais moi, j'ai pas du sang dans ma main. Le juge il dit, il donne euh, 14 années pour la, la prison. Jimmy Stibine répond au juge, sur le jugement, il a dit, Maurice Santou, je dis, tu stuïne, mais c'est Maurice Santou. Lui, Maurice répond au gouvernement, euh, au juge, je je lui dis, juge, en dix années, les autorités, à toi là-bas, en haut, me rencontrera dans ma prison. Le juge avec les lunettes, il dit, You say so, M. Steven? Euh, Jimmy dit, répond, dit, répond. En dix années, je vous l'ai dit, ils seront avec moi dans ma prison, là où vous me mettez. Et en dix ans, le président de la République, George Soromanou, et puis les, les honorables ministres, Barack Soupi, Maxime Carlo, membre parlementaire, tous les parlementaires de FATI sont rentrés avec nous. J'ai envoyé le, les notes et puis le, ce qui est dans le règlement qui a été rendu à mon père en 1969. Je fais rapport et tout ça. Je vais envoyer, je vais envoyer la lettre l'année dernière, le 25 octobre. Alors, le gouvernement avait dit que dans sa discours le 30 juillet, Premier ministre, Natoumane honorable, il avait dit pendant. Oh, son discours que la pauvreté, puis il disait qu'il y a 4, plus de 14 000 terrains qui sont en partie dans le travail, avec l'EPEC, mais qu'est-ce qui va arriver après 75 années Le coutumier tu au de l'argent à payer. s'il si ne trouve pas l'argent, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui va arriver Alors de là, j'ai enlevé un autre dossier sous la nappe, et je leur ai montré qu'il faudrait placer la fédération banque la fédération banque c'est pour les coutumiers CHP pour les citoyens son comment ça travaille aussi et pour aider le système un jour viendra la tribu pourrait acheter le petit parcelle de l'investisseur proprement dit donc s'il veut la rendre la tribu ou les tribus à côté ou bien l'île que hein, rache le pays Pour la nous avons de confiance Tant que la terre est reconnue dans la constitution, et même si c'est un peu le chef coutumier dans les conseils qui passait. par l'élection, mais de notre, notre côté, nous, nous sommes un agréable original indépendant castor mm -hmm. mm -hmm. ouais, originaux, Nous gardons l'original, nous, nous prenons la lignée des chefs et nous. Ensuite, nous. nous, nous, nous un mouvement qui est coutumier et qui est indépendant ce qui vient de l'endroit, mais nous travaillons avec.